Bonjour, je m'appelle Laura, je suis de la promo 12 Eddy. j'habite en Angleterre dans une petite ville qui s'appelle Daventry. Je suis à la fin de mon doctorat et également employée par Mercedes Formule 1 en tant qu'analyste, concepteur, chercheur en capteur à fibre optique. Donc aujourd'hui on est mercredi 25 mars. Euh, ça a commencé un petit peu la semaine dernière, euh, mardi, euh, les entreprises qui ont certains employés qui peuvent travailler de la maison euh, les ont envoyés euh, chez eux. Donc c'est par exemple mon cas, le cas de mon partenaire qui travaille chez Aston Martin. Euh, rien n'était encore très euh, formel à ce moment-là. Et vendredi euh, 20 mars, c'est quand on a eu la première annonce que les pubs, restaurants. Euh, une salle de sport euh, serait fermée donc euh, seulement du euh, takeaway euh, pour les restaurants et euh, lundi soir le 23 mars on a eu donc l'annonce qui disait de rester chez soi euh, que les magasins de qui, qui n'ont pas de nécessité qui ne sont pas euh, alimentaires ou bien euh, euh, reliés à la santé, seraient fermés. Donc, on est plus ou moins en confinement, euh, ça n'a pas été vraiment très très dit euh, euh, confinement strict, etc. Euh, nous, on, on s'est isolés euh, depuis la semaine dernière. Euh, voilà, maintenant ça commence, pas de déplacement si c'est vraiment nécessaire, euh, déplacement euh, si c'est, voilà, encore une fois, lié à l'alimentation ou à la santé. Alors mes journées à la maison, elles sont assez similaires à quand je faisais mon doctorat à plein temps. Euh, donc euh, je peux travailler de la maison, j'ai malheureusement euh, pas le temps de m'ennuyer. Euh, donc euh, je travaille sur mon doctorat, sur ma thèse en ce moment et je travaille aussi euh, sur euh, euh, ce que j'ai à faire pour mon, pour mon boulot. Euh, nous allons fermer pendant trois semaines à partir de, la, de vendredi donc euh, ce sera que du doctorat, euh, de la thèse à écrire toute la journée donc voilà j'essaie de structurer un peu parce que je pouvais quand même aller dans un bureau que ce soit à l'université ou euh, à, en entreprise donc là j'essaie de structurer, je fais un petit peu quand même aussi de de, de l'artistique quand, quand je m'ennuie, donc là je suis en train de faire de, de l'aquarelle <rire> mais voilà, là il fait beau le, le miracle, donc ça, ça, on va préparer le jardin et puis aussi un petit peu de musique quand, quand je m'ennuie, mais ça arrive pas trop j'ai beaucoup à faire alors déjà je pense que la première astuce ce serait de ne pas aller sur les réseaux sociaux qui bombardent de, de fausses rumeurs, de fausses informations ou qui sont là juste pour faire peur, etc. Je trouve euh, quelque part que Instagram, pour les personnes que je suis, c'est assez bienveillant. Donc euh, ce que je vois c'est soit de soit des personnes bienveillantes. Donc ça, ça aide pas mal. Ensuite, euh, une, une, une astuce qui marche pas mal, c'est euh, de sourire, même si euh, on n'est pas euh, dans, comment dire, dans un esprit euh, heureux ou quoi que ce soit. Mais juste de se rendre compte des fois qu'on est un peu comme ça et de juste faire un sourire, ça va relâcher euh, le corps et, et faire croire euh, au cerveau que tout va bien. Donc ça, ça marche pas mal. Mais voilà, de se dire que on fait ce qu'on peut aujourd'hui. Euh, on doit vivre au euh, jour le jour. Il n'y a pas trop le choix. Euh, moi, j'adore planifier euh, toute ma vie, mais bon là, euh, je peux pas. Donc, euh, juste se rendre compte qu'on n'a pas le contrôle en ce moment et de faire ce qu'on peut. Donc, euh... merci François d'avoir pensé à moi. Alors, mon message, euh, c'est euh, je vous souhaite à tous de rester euh, en bonne santé, vous et vos familles, euh, d'être bienveillants euh, avec euh, les personnes qui ont besoin et euh, de rester chez vous. Et euh, j'espère aussi que ce temps euh, que vous avez euh, vous permettra de développer votre créativité et, et qui sait, peut-être qu'on aura une explosion euh, de nouvelles euh, entreprises, start-up, etc. à la fin de ce tunnel. Donc euh, ça va aller.